soit une fonction définie sur moins de 5, l'intervalle moins de 5, telle que f de moins 2 égale 2, f de 2 égale moins 3, et f de 5 égale 0. Mm -hmm. f est décroissante sur moins de 2, et croissante sinon. Bon, une allure possible serait la courbe descend jusque-là et puis la courbe monte jusque-là bien encadrer f de x quand x appartient à moins de 2 quand x appartient à moins de 2 2 qu'est-ce qui se passe avec les valeurs ou les images de moins 2 jusqu'à 2 f de moins 2 c'est 2 f de 2 c'est moins 3 donc, si x appartient à moins 2, 2, f de x appartient à moins 3, 2. Voilà les images de la fonction f. Quand x parcourt cet intervalle, varie entre moins 3 et 2. Ça, c'est le petit a, le petit b, x appartient à 2 5 donc l'intervalle sur lequel la fonction est croissante Alors, f de x est encadré entre moins 3 et 0 voilà l'intervalle moins 3 0 c'est l'encadrement de f de x quand x parcourt l'intervalle de 5 ça c'était le 1 le 2 si x appartient à moins de 5, mm -hmm. donc tout l'intervalle, quel encadrement x appartient à moins de 5. Alors, f de x est compris entre combien et combien Voyons, voyons. Donc, les valeurs ou les images, c'est parti partir de 2, ça descend jusqu'à moins 3, et puis ça monte jusqu'à 0. Donc, le minimum, c'est moins 3. Et le maximum, c'est 2. f de x varie entre moins 3 et 2. Et pour le 3, les extrémums de f ben, C'est évident. Minimum de f, c'est moins 3, qui est atteint en 2, pour x égale 2. Un maximum. Pour tout cet intervalle, c'est l'ordonnée du point le plus haut, le maximum, c'est 2, atteint pour x égale moins 2.